Salut à tous Je suis ravie de vous retrouver pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, j'ai planté la tente à Esserto. J'ai rendez-vous avec Séverine, qui est technicienne qualité chez Touquet Savour. Salut Bonjour, Séverine Bonjour Laetitia, bienvenue ça chez nous. Merci, t'as la patate Toujours la patate, depuis 28 ans. Oh, 28 ans, tu 28 vas me raconter ans. ça Touquet Savour, vous faites quoi alors Alors, Touquet Savour, c'est une entreprise qui conditionne la pomme de terre pour la grande distribution. La pomme de terre, on y revient toujours. Tout tu tout me montres fait. ça alors On y va. Allez, c'est parti Bon ça y est on s'est équipé Séverine. On va rentrer dans le centre de conditionnement. Allez c'est parti. Bon c'est quoi ton job ici chez Touquet Savour Moi mon job à l'heure actuelle c'est technicien qualité. Donc je suis arrivée il y a 28 ans chez Touquet Savour. Waouh 28 ans, mais tu ne faisais ans. pas ce poste à l'époque Non, j'ai commencé en tant que conductrice de ligne et au fil des années, en fin de compte, j'ai évolué. J'ai fait des formations en interne. T'as fait quoi comme formation Formation en contrôleur qualité. Et en 2019, j'ai repris une formation diplômante ouais. pour devenir justement technicien qualité. Ah oui, un diplôme pour devenir technicien Tout qualité. Fait. Et à l'heure actuelle, je suis technicien qualité. Bravo, c'est une belle Merci. évolution. Tout à fait. Séverine, est-ce que tu peux m'expliquer le processus de la pomme de terre de, à partir du moment où elle arrive chez vous donc elle a été cultivée Elle arrive chez nous, elle est réceptionnée au calibrage, elle est stockée dans des frigos, ensuite elle est lavée en fonction de la demande du client et elle est envoyée vers la zone conditionnement pour être conditionnée, préparée et expédiée chez nos clients. Parle-moi un peu de ta journée type. Alors moi, je n'ai pas de journée type. Donc le matin, j'arrive, j'ouvre ma boîte mail, je regarde si on a eu des incidents ou des problèmes avec certains clients et après, je rentre dans le centre de conditionnement et je contrôle tout ce y a euh, tous nos produits qui sont faits en avance. Tu à la fois dans un côté bureau et à la fois sur le sur, terrain. En partie euh, dans les bureaux et en partie sur le terrain. Tu t'ennuies pas. Je vais vérifier si nos produits peuvent encore partir chez nos clients. Il est beau ce packaging. Alors tu vois c'est no, notre, euh, notre nouvelle barquette, on a décidé de passer en barquette carton qui est justement recyclable. Et mieux pour, pour l'écologie et la planète. Voilà. Oh. C'est ma préférée, la rade du Touquet. C'est marrant que tu montes ce produit. Moi aussi. Qu'est-ce que tu préfères dans ton job Ce que je préfère dans mon job, c'est qu'en fin de compte, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Tu jamais les mêmes contrôles à faire J'ai toujours les mêmes contrôles, puisqu'on a un plan de contrôle à respecter. Mais ma journée va se dérouler différemment en fonction des problèmes qu'on a rencontrés le matin avec nos clients. Quelle qualité il faut pour faire ce job comme toi de technicienne qualité Il faut être rigoureux, il faut aimer le contact avec les différents services, l'esprit d'équipe et puis la rigueur surtout pour que notre produit soit conforme pour notre consommateur. Et qu'est-ce que tu aimes en particulier chez Touquet Savour Ce que j'aime chez Touquet Savour, c'est l'ambiance. Vous êtes combien On... ici On est à peu près 70. Et en période haute, on peut monter jusqu'à 120 personnes. Ah oui, le doux pendant quasiment. Pendant les fêtes de Noël, oui. Vous livrez combien de tonnes de pommes de terre à vos clients Chaque année, on livre 25 000 tonnes de pommes de terre. Et vos clients, c'est quoi Les grandes surfaces C'est la grande distribution principalement. Donc, tu vois, là, je vais te montrer ce que je fais tous les jours. Je fais un contrôle taux de déchets sur notre produit fini. D'accord. Pour vérifier justement si les produits qu'on envoie à nos consommateurs sont corrects. Donc tu prends un sachet au hasard, comment tu fais Donc là on va prendre celui-là, on l'ouvre et on va vérifier justement si on n'a pas de défaut dans notre produit fini. D'accord. Tu vois là nos pommes de terre elles sont très belles. On ne doit pas dépasser normalement les 6% de déchets dans notre produit fini. Les déchets sont enlevés avant en laver. Pour justement être sûr que quand on conditionne, notre produit est correct. Purée, j'adore. Grenaille, j'ai ma recette d'ailleurs. Jour, les nuits, je pense que j'ai déjà donné. Barquette, hein. barquette carton d'ailleurs. Oh, L'été, c'est mieux avec le soleil. Bon Séverine, je peux pas partir sans que tu m'aies donné tes petits conseils recettes. Alors moi, je te conseille la rate du Touquet en purée. Ah, c'est marrant. pomme de terre très ferme, donc elle est très bonne. Elle est bien pour la purée. Et après, au four, je te conseille la fine de rate, hein, juste avec du gros sel, de l'huile d'olive et des herbes de Provence. Tu vas euh, te régaler. Oh, la petite comme ça, j'ai hâte, moi qui suis très gourmande. Merci beaucoup, Séverine, de m'avoir fait partager cette journée. L'agroalimentaire recrute, si vous avez envie de bosser, euh, chez Touquet Savour, pour manger des bonnes purées, bah, n'hésitez pas, à postulez. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode gourmand. Ciao Au revoir